L'objectif de cette vidéo est de faire avec vous le tour de l'auto-formation, premier pas, avec Mickey, Mickey sur Campus Récit. Alors vous avez premièrement un texte qui vous présente en quelques lignes en quoi consiste Mickey, Mickey et vous avez plus de détails dans la section 1. Vous avez donc un, un bref aperçu des différentes possibilités et des différentes ressources que l'on trouvera dans chacune des sections. À la fin de la section, vous trouvez le produit Mickey Mickey Go la carte classique de Makey Makey, une possibilité avec quelques détails pour augmenter les possibilités de programmation avec Makey Makey et aussi la carte d'extension que l'on peut acheter pour pouvoir avoir plus de branchements en lien avec la carte Makey Makey. Si vous ne connaissez pas la plateforme Scratch pour faire la programmation, il vous serait utile de prendre le temps de regarder les différents défis dans le préalable, puisque la carte Makey Makey Makey ce programme bien avec la plateforme Scratch. Dans la section 2, vous avez quelques premiers défis à faire selon votre niveau d'aisance et votre intérêt en lien avec la carte Makey Vous avez aussi quelques questions afin de vérifier vos connaissances. Dans la section 3, vous trouverez quelques exemples de projets de Makey Makey. Dans la section 4, des liens avec le PFEQ, particulièrement en lien avec le programme de sciences et technologies. Mais il faut savoir qu'avec Makey, on est constamment en résolution de problèmes, puisqu'il y a souvent des petits problèmes au niveau technique et on analyse. Dans la section 3, vous trouverez trois sections. Une section de ressources pour voir ce que d'autres ont fait et aller un peu plus loin avec le site officiel de Makey, dont les ressources sont principalement actuellement en anglais. Une, dans la section B, vous trouverez une liste de matériel intéressant à vous procurer afin de faire des projets créatifs. Finalement, dans la section C, vous trouverez une foire aux questions sur quelques questions que l'on retrouve régulièrement en lien avec MikiMiki. Dans la dernière section, vous pourrez faire la demande de badge et d'attestation de formation afin de faire reconnaître votre développement professionnel. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette auto-formation.